Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 248 et qu'est ce que je vais faire Je vais tenter de restaurer un vieux tabouret de mes parents Allez c'est parti Aujourd'hui je vais donc prendre ce siège qui a été malmené pendant un peu plus de 20 ans au moins et essayer de lui redonner une nouvelle vie On commence donc par tenter de le démonter mon père y avait rajouté des vis, que j'enlève. Le tout avait été assemblé avec de la colle et des clous, donc après avoir démonté facilement l'assise, je m'attaque à la structure du tabouret. Et certaines parties se démontent sans effort, alors que d'autres résistent, voire même se brisent un peu. Mais je persévère puisque pour tout remonter correctement, je dois d'abord tout démonter. Les éléments sont collés et cloués, et paradoxalement, certains éléments sont super branlants, alors que d'autres tiennent super bien. Je suis obligé de percer deux trous de chaque côté pour pouvoir extraire difficilement ces clous. Après quelques efforts, j'ai donc démonté toute la structure, les quatre pieds, les quatre éléments pour les côtés et les quatre parties de l'assise. Au fil des années, mon père a, outre les vis sur l'assise, remis plusieurs couches de vernis. Donc je vais devoir poncer tout ça. Et malheureusement ici, pas de miracle, on va devoir faire ça à la main. Pour ça, j'utilise ma ponceuse excentrique avec un disque de grain 80, le plus agressif que j'ai, et de la patience. Je passe du filtre à l'aspirateur mais cela n'empêche pas le port du masque pour les particules fines et je continue jusqu'à me débarrasser du vernis sur tous les morceaux de bois Avec le temps, le bois a bougé, c'est un peu tordu et il est difficile de tout poncer correctement donc juste encore plus long que pour un bois tout jeune Je change régulièrement de disque abrasif quand le précédent se remplit de poussière et ne fonctionne plus trop comme il faut. Pour finir certaines parties à la main, avant de passer à une autre ponceuse, puisque j'ai mangé tous mes disques abrasifs de grain 80. J'aurais pu les passer au rabot électrique, mais il restait quelques clous, que je n'avais pas réussi à enlever et je ne voulais pas finir de ruiner, mais faire de rabot déjà bien émoussé. Je finis par un passage avec un grain plus fin, du 120, avant de m'attaquer au remontage de la structure. Ici, rien de bien magique, de la colle et des serre-joints pour réassembler cette structure. Je continue donc à assembler les deux structures pour ensuite les joindre les unes aux autres. Et là, question serre-joint, ça devient un peu casse-tête. En serrant, les pieds prennent des angles bizarres, donc je découpe 4 cales de la largeur exacte de la structure qui vont permettre de mettre ça en serre de façon plus convenable et maintenir un écart constant entre les pieds. Et effectivement, je confirme, on n'a jamais assez de serre-joint. Pendant que la colle sèche, je rabote un morceau de bois brut inconnu qui m'a été donné par un gentil barbu pour fabriquer le renfort de la structure. Je note précisément la largeur de la structure et vais découper 4 morceaux de mon bois fraîchement raboté à la scie à onglet. La colle est sèche, je peux enlever les serre-joints, et je vais utiliser un peu de pâte à bois pour boucher certains trous disgracieux. Les trous pour enlever les clous, et certains bouts arrachés lors du démontage. Et je vais préparer l'ajout des renforts, d'abord en notant leur futur emplacement, mais surtout les goujons que je vais mettre pour faire en sorte que le tout soit bien stable. Je mets une cale sacrificielle pour maintenir le tout en place, et surtout pour éviter l'explosion et les arrachements sur l'arrière de la surface que je perce. Avant de mettre les renforts en place avec de la colle et d'enfoncer les goujons à coups de marteau. Comme une partie de mes outils sont encore dans mon ancienne grotte, je coupe l'excédent avec une lame de scie à métaux et je passe aux deux de structure de renfort. Mes 4 barres sont posées, la colle est sèche, je vais poncer les excédents de goujon avec ma ponceuse excentrique. Je vais aussi goujonner le reste de la structure pour lui donner encore plus de solidité. Donc perçage avec un diamètre de 8 mm, colle, goujon, et je fais ça pour les quatre pieds. J'ai ramené ma scie japonaise pour couper les goujons, et un peu ma main aussi, avant de redonner un petit coup de ponçage sur le tout, d'abord avec ma ponceuse classique, puis l'autre ponceuse pour aller dans des coins moins accessibles. Il est temps maintenant de remettre la scie en place et de calculer l'espacement entre les éléments. Après plusieurs tentatives bizarres, il est plus simple d'utiliser un objet physique comme cette règle pliable. Les éléments de la scie sont collés et pour éviter qu'elle ne bouge, j'envoie un clou dans chacune. Sur toute cette restauration, j'ai essayé de m'appliquer puisque d'abord c'est pour mes parents, mais surtout pour ne pas tout bourriner et ruiner comme d'habitude. Bon ça prend beaucoup plus de temps, mais le résultat est plutôt pas mal je trouve. Bon, vous l'aurez compris, on reste dans la thématique goujon avec deux goujons de 8 mm par point de colle, ici aussi avec le même procédé, perçage, colle, martelage. J'essuie pour éviter trop de résidus de colle, et cette fois-ci, pour couper les excès de goujon, j'utilise une nouvelle scie que j'ai trouvée dans mon magasin de bricolage, et qui marche plutôt pas mal. Cette scie n'a pas de donc vous permet de découper vraiment un ras de votre pièce. Ça demande un peu d'habitude et surtout de rester calme, mais ça marche vraiment bien. Un petit coup de bonsage pour enlever l'excédent, un peu de pâte à bois pour remplir les petits trous. Ponçage final avec un grain 240 sur toute la surface du tabouret. J'essuie la poussière résiduelle et je vais mettre une bonne dose d'huile de lin sur tout le tabouret. Bon, l'huile de lin, ça faut être sévère, mais j'aime beaucoup le rendu. Sa simplicité d'application est le côté moins définitif que le vernis. Tout de même, faites attention avec l'huile de lin et allez regarder ma vidéo sur les dangers de l'autocombustion. Gardez vos chiffons à l'abri et stay safe. Hors caméra, j'ai reponcé légèrement et remis une couche d'huile de lin. Je finis donc par poser des pieds en caoutchouc pour protéger aussi bien le bois que le sol. Et voilà, notre projet de restauration de tabouret est fini. et je suis super content du résultat. Mais mieux, mes parents sont super contents que j'ai pu insuffler une nouvelle vie à leur vieux tabouret. Rien d'extravagant dans cette restauration, simple mais efficace, et qui nous a permis de ne pas le jeter, et surtout de le garder dans la famille pour quelques décennies encore, j'espère. Que dire sur cet épisode Pas mal de choses, en fait. La première chose, bah le ponçage c'est chiant. C'est chiant, mais c'est indispensable. J'ai passé pas mal de temps à poncer le vernis, pour une raison très simple, 1 il restait des clous en fait dans les différents éléments, et 2 mon rabot, en fait les lames de mon rabot euh, sont un peu vieilles, il faut que je les change, ça fera d'ailleurs l'objet euh, d'une petite vidéo, donc j'ai été obligé de faire ça à la main. C'est long, c'est chiant, mais c'est indispensable. Globalement en fait j'ai démonté le tabouret, je l'ai remonté, j'ai mis des renforts sur le bas pour éviter que les pieds aient tendance à se désaxer au fur et à mesure, et j'ai mis des goujons un peu partout pour essayer de renforcer un peu la structure. J'ai mis de la pâte à bois sur certains éléments, gros fail de ma part, j'ai utilisé euh, des mèches, qui n'étaient pas des mèches à bois, qui étaient des mèches à métal, plastique, etc. Euh, qui avaient tendance à danser un petit peu et qui ont fait que il euh, y avait des petites euh, des petites bavures autour des goujons que j'ai rempli avec de la colle à bois mais ma colle à bois n'était pas de la même couleur que mon bois donc euh, ça se voit un tout petit peu. Alors faut vraiment avoir le nez dessus mais si on veut être un poil perfectionniste on dira que c'est un peu caca burk. Mais à part ça je suis plutôt satisfait du résultat, mes parents le sont aussi aussi et c'est ça le principal sur cet épisode-là, bah, j'ai essayé de... pas essayer de faire ça en bourrin. Alors ça a pris beaucoup plus de temps que des épisodes classiques. D'ailleurs, vous le voyez, la vidéo est un tout petit peu plus longue. En cumulé, ça m'a pris quoi, 4-5 heures entre le démontage, le ponçage, l'assemblage, le renforcement, le ponçage, le fini. À peu près 4 ou 5 heures pour euh, restaurer euh, ce vieux tabouret. Mais en tout cas, je suis très très content du résultat. Et j'espère que ça vous aura donné envie bah justement de ne pas jeter spécialement les vieux meubles, d'essayer de les récupérer, euh, de les restaurer et de leur donner une nouvelle vie. Un coup de... Souvent, il euh, n'y a pas grand chose à faire. Euh, on remet une vis, un ou deux coups de peinture, pif paf pouf, et ça peut euh, bah, reprendre sa place plutôt que de continuer à jeter et à acheter des conneries à droite à gauche. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu.